Je tente un début de tuto push-pull PR. Donc, via Git GitKraken. Donc, moi, là, j'ai ma dernière euh, version de correctif Mireille, qui n'est plus là. Ça veut dire que Rémi l'a mergé dans le master. Donc, je me clique là, et je lui dis « Délai de correctif ». Et là, il me dit « Ça va pas du tout, failed », parce que euh, je suis justement sur cette branche. Donc, je me mets sur Master. OK. Et là, donc je clique droit ici et je lui dis « Delete ». Ouh là là, c'est destructif Oui, oui, mais tant pis, « Delete ». Ensuite, j'ai mon Master, là, il faut que je récupère. Donc, je clique droit et je fais « Pull ». C'est « Je tire de là-haut vers chez moi », qui est en bas. Et hop, ça y est, il est content. Donc ensuite et eh ben je dois créer une branche. Alors il y a plusieurs manières de le faire, je crois que si je vais là, ça doit marcher et donc là mireille et c'est toujours le 6p11-2 complément. Hop. Et ça y est, elle est créée. Maintenant euh, je vais aller euh, dans Visual Studio. Pour ça, je vais sur File, Open Repo, In Visual Studio Code. Et ça y est, j'y suis. Voilà. Alors, j'ai travaillé sur ma branche. Et donc, elle est ici. Et donc, premièrement, je dois pousser. What Remote Origine, from, et donc je remets le même nom, Mireille 6p11-2, complément. Ah, je sais pas, il vaut mieux pas mettre d'accent. Submit. Euh, voilà, pushed successfully, cool. Après, je viens ici, là, sur ce work in progress, je se dis stage all change. Euh, je mets un message, donc euh, bah, c'est toujours euh, mirai 6 p 11 2 complément, commit change to one file. Il est là, hein. oh, bah, peut-être euh, il aurait fallu que je fasse push maintenant. il est content. Et ah bah ben, il est arrivé là. <rire> voilà. Et donc là ça y est, il est sur la branche et après si je voulais faire un pull request, ben je viens ici et je fais start pull request mais ce sera pour plus tard. Alors, donc j'en suis au pull request. Enfin, C'est-à-dire que euh, je considère que j'ai à peu près terminé mon truc et je vais faire un pull request. Alors, premièrement, je me mets ici et je, je dis push. Je crois que euh, ça veut dire que, en tout cas, c'est successfully. Et je pose tout ce que j'ai fait dans Visual Studio, je le mets ici. OK. Ensuite je le pull pour le mettre sur ma branche, je crois. Bon, et là, j'ai un work in progress euh, qui correspond à ça. Donc, je dis stage all change. Je dis euh, Mireille 6P11-2 complément fini. OK, je commit, là, euh, et je push pour le mettre bien en ligne. Bon, c'est là que ça ne doit pas être très clair. En tout cas, ça y est, c'est fait. Et donc maintenant, ici, je me mets là, je fais Start Pull Request, donc il se met là, de ma branche complément à la branche complément, je dis donc, Mi 6 p 11 2 euh, complément fini, et je dis request, West a ah, no commits, ça y est. Alors, surtout, restez calme, revenir ici et donc dire Start Pull Request, Ok, tout va bien. Mais en fait, là, c'est peut-être parce que je ne suis pas sur master. En tout cas, tout, tout repos, ici, je lui dis tout repos master. Et là, je lui dis donc title. Ok, create a pull request. Wow, et ça a marché. Putain. <rire> bon, euh, peut-être c'est bon.